Bonjour les internautes, bienvenue dans le palais royal de sa majesté Tabo, chef suprême des divinités vaudon au Oui, je suis disponible sur WhatsApp au plus 229 66 84 29 80. Je vais vous montrer la démonstration du vrai portefeuille magique qui produit 1 500 000 chaque jour, valable pour deux ans et renouvelable si vous le voulez. Ça n'a aucun effet secondaire, ni de conséquences, ni de danger. Vous voyez, il n'y a rien dans le portefeuille. Vous, même, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien dans le portefeuille, il n'y a rien, vous voyez. Je vais appeler les membres de nos ancêtres, le roi de la richesse vient dans ce portefeuille et multiplie-moi l'argent. Je le veux, je le veux. Je vais consulter les amis pour voir s'il a accepté ou pas. Il a accepté de faire, il a accepté de nous faire ça, vous voyez il a accepté. Merci, ma génie. J'espère que la position sera prête. Si c'est prêt, je vais encore demander pour voir. Est-ce que la position est prête, ma génie C'est déjà prêt. Il a accepté que c'est déjà prêt. Merci, Mathieu. Maintenant, on va ouvrir le portefeuille. Encore, encore, encore, encore. Vous voyez Ça a produit rien que les billets de 10 000. Rien, rien que les billets de 10 000. Rien que les billets de 10 000, vous voyez rien que les billets de Je vais faire sortir un arrêt. On ne peut pas tout montrer. Au vous voyez. Au vous voyez. Vous voyez C'est un million de 500 000. On ne peut pas tout compter devant tout. Vous voyez là C'est un million Voici le portefeuille qui produit. Donc pour tous vos problèmes, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp. Je m'appelle Sa Majesté Dabo, chef suprême des Puy Je suis disponible sur WhatsApp au plus 229 66 84 29 80. Satisfaction assurée et garantie sans s'épuiser. Merci.